On va lire jusqu'au verset 10 Que dirons-nous donc Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie Que cela n'arrive jamais nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui Ou bien, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Machia Yehoshua, avons été baptisés en sa mort Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Machia est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de domination sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Amen. Alors, je médita sur ce passage. Et... Euh, Déjà le Seigneur me faisait comprendre en fait euh, quel sacrifice qu'il a fait pour nous. D'aller à la croix pour nous. De se vider de son sang. Parfois c'est bien dans la marche de se rappeler en fait le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Puisque quand les années passent, on se dit bon, on a l'assurance, on tient. Mais on est à l'abri de rien. Il y a un passage qui prenons garde de ne pas tomber et c'est tout le temps, à tout moment le Seigneur me faisait comprendre que par son sacrifice le péché n'a plus de pouvoir sur, lui, sur nous le péché n'a plus de pouvoir sur nous mais est-ce que nous avons saisi cela c'est la question que je me pose et c'est la question qu'on doit se poser le péché n'a plus de pouvoir sur nous dans le verset 5, car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, lorsqu'on décide de donner sa vie entièrement au Seigneur, on devient une nouvelle créature. Si on devient une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, toutes les choses que tu manifestais avant sont passées. Tu ne dois plus les manifester. Et là, c'est en s'examinant qu'on sait si on a laissé les choses du passé. C'est en s'examinant qu'on arrive à voir si on est sur la bonne voie avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on ne fait plus Là, ça te permettra de te dire, ben, j'ai fait un pas. On n'est pas encore arrivé parce que la marche, elle est longue. Mais de voir déjà que les choses qu'on faisait avant, on ne les fait plus, on peut bénir le Seigneur pour ça. Parce que nous, nous ne sommes pas capables. Si ce n'est pas par sa grâce, on ne peut rien. On n'a on a aucun mérite, on n'a pas besoin de se vanter parce que c'est lui qui fait. Qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on ne fait plus C'est des petites choses comme ça qu'il faut observer qu'il faut prendre le temps d'assimiler, de se dire, mais waouh, Seigneur, avant peut-être j'avais un caractère comme ça, mais maintenant je suis douce comme une agneau. et si c'est pas le Seigneur, c'est comment? <rire> Donc, il y a des choses comme ça, il faut, il faut regarder si on est né de nouveau avec le Seigneur, si on a abandonné le, le vieil homme. Et je ne peux que nous encourager parce que, c'est le, tous les jours qu'il faut le faire. C'est tous les jours qu'il faut s'examiner. C'est tous les jours qu'il faut se remettre en question. C'est tous les jours qu'il faut... Lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demander au Seigneur de retirer ces choses. Si tu vois que tu as encore l'orgueil, comme le frère qui connaît l'exemple, ben c'est le temps de demander au Seigneur de retirer ça. Si on a la jalousie, la colère, l'irritation... Moi, j'avais ça avant... Je, je m'y facilement, je m'énervais sur moi-même facilement. Et j'ai crié à lui pour qu'il puisse me débarrasser de ça. Et il l'a fait. Il l'a fait, il est vivant, il est puissant. Donc peu importe la situation, peu importe l'œuvre de la chair, si je peux dire ça comme ça, qui se manifeste. Si tu lui demandes de tout ton cœur, il peut t'en débarrasser, je le crois. Que le Seigneur puisse nous encourager puissent nous fortifier, les temps sont difficiles, mais vraiment difficiles. Ça se sent dans l'atmosphère. Ça se ressent. Si vous... si vous trouvez que la marche, elle est light, qu'elle est facile, posez-vous des questions. C'est pas de tout repos. C'est compliqué. C'est compliqué. L'ennemi, il est là et il cherche à nous faire chuter. Mais qu'est-ce que nous faisons Est-ce qu'on tombe dans le piège de l'ennemi est-ce qu'on tombe dans son piège Qu'est-ce qu'on fait C'est à nous de persévérer. J'encourage tout le temps. Que le Seigneur soit béni. À bientôt. <rire> Bonjour à tous. J'espère que vous allez euh, Qu'est-ce que je peux dire Moi, euh, personnellement, toute ma vie, en fait, j'ai. Euh, j'ai expérimenté en tout cas la, la, la fidélité du Seigneur. Donc c'est ce que je peux témoigner aujourd'hui. Et je vais prendre un passage dans euh, Proverbe. Proverbe chapitre 16. Et euh, je vais peut-être commencer par, euh, par... dire un peu ce que j'ai vécu. Et... Euh, qui montre en fait qui me prouve en fait la, la fidélité des choix pour moi euh, lorsque j'étais petite j'ai été brûlée par de l'eau chaude sur le visage et sur une partie de mon corps et euh, pendant six mois à peu près je ne vais pas voir le, le soleil et, euh, et euh, aujourd'hui en fait personne ne verra en fait que j'ai été brûlée et euh, ça c'est une première chose de une première euh, événement qui me montre en fait la fidélité de Yoshua, euh, j'ai grandi, je faisais des études euh, en licence, des études en, en, en langue étrangère, et euh, à la fin de, du parcours, en tout cas pour valider la formation, je devais faire un, un stage, un stage, oui, de deux mois à l'étranger, en enfin, fait dans les, dans, dans les îles, que ce soit... Euh, espagnol ou en, en anglais pour être vraiment euh, immergé en tout cas dans, dans la culture et euh, c'est vrai que je trouvais ça compliqué puisqu'il fallait payer 4500 4 euros et euh, 4500 euros j'étais boursière j'avais pas les moyens mes parents ne pouvaient pas non plus euh, me, me, me donner cet argent là et c'est vrai que je me rappelle à un moment, je disais mais, à mes parents, « Mais comment je vais faire? J'ai vraiment envie de partir. »« Comment je fais? »« Je pleurais limite parce que je voulais partir. » Et euh, le Seigneur a tellement fait bien Il a fait les choses que j'ai eu à payer que 600 euros parmi tous ces 4500 euros. On a fait des demandes d'aide par-ci, par-là. Et le Seigneur a fait que j'ai eu à payer que 600 euros. Quand j'ai grandi encore, j'étais en master et euh, je passais un, coupou, un concours pardon. et euh, j'avais reçu un chant qui disait en fait « fais-moi confiance mon enfant, as-tu oublié qui je suis ?» Et euh, je devais re recevoir en fait la réponse dans, dans pas très longtemps, je crois que j'ai dû recevoir le chant euh, soit une semaine, soit un jour avant d'avoir la réponse justement du, des résultats du concours. Et euh, arrivé le jour J, je vois que j'ai pas réussi. J'ai dit, ok, Seigneur, ok, tu m'as dit de te faire confiance. Bon, on va... Je vais te faire confiance. Et c'est quelque chose que, j'avoue, j'ai eu du mal. Enfin, c'est de ne pas savoir quel est le plan du Seigneur, de ne pas comprendre, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous. Ça peut arriver que... C'est compliqué. On se dit, Seigneur, je veux savoir, je veux connaître. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il en fait, il, il trace déjà le chemin. Même si quand on ne le voit pas, le Seigneur, sait déjà toute chose. Et après, bien après, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait en fait opérer une séparation entre moi et quelqu'un d'autre. Et bon, je n'ai pas compris, je le coup, je me dis, bon... Cette personne me paraît normale quoi. Mais le Seigneur, il sait déjà toutes choses. Il connaît, je lisais un passage aujourd'hui qui disait, le Seigneur connaît le cœur de le, de des fils humains. Et c'est vrai. Donc je vais prendre le Proverbe 16, à partir du verset 1. Les projets du cœur dépendent de l'être humain, mais la réponse de la langue vient de Yahweh. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est Yahweh. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. Yahweh a fait toutes choses pour lui-même et même le méchant pour le jour de la fiction. Je vais prendre au verset 7. Quand Yahweh prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. Et euh, c'est ce passage-là qu'il faut en fait retenir que le Seigneur nous servons un Elohim qui est fidèle et il ne peut il, il va nous démontrer en fait sa fidélité chaque jour donc je c'est peut-être compliqué de ne pas comprendre de ne pas de ne pas réussir à comprendre ce que le Seigneur veut pour nous mais quand, mais je vous assure que le Seigneur est fidèle et euh, c'est tout ce que je vais dire en tout cas Amen Tout ce que je peux dire c'est que le Seigneur est bon. Je sais pas si tout le monde est converti, c'est qu'il y en a deux ou encore. Je vais être cours. En fait, si tu la voix du Seigneur, il faut saisir vraiment. Parce qu'on sait pas. On ne sait pas, on n'est pas maître de notre destin mettre de nos vies. On ne sait pas à quel moment euh, le Seigneur peut prendre notre âme. Et euh, c'est pour ça que je veux, je veux encourager ceux qui sont pas encore donné leur vie au Seigneur à venir à lui vraiment. Car euh, voilà, il revient bientôt aussi. Et euh, comment dire en fait le Seigneur faut pas se dire euh, que j'attends j'attends euh, d'être propre pour venir au Seigneur j'attends d'être euh, euh, d'être sain pour venir au Seigneur car ça en fait c'est pas c'est pas notre propre force en fait ça c'est vraiment le Seigneur qui fait en fait et en fait le Seigneur il, il, il vient te toucher pendant que tu es prostitué pendant que tu es, es dans le mal c'est là qu'il vient te chercher et c'est pour ça qu'il faut saisir vraiment, quand on entend la voix du Seigneur, vraiment, parce que ces brebis entendent sa voix, même s'ils ne sont pas encore venus à lui, ils entendent sa voix. Si tu entends sa voix, saisis, saisis, car on n'est pas maître de notre destin. Ça me rappelle un jeune que j'avais évangélisé, on va dire, il y a deux ans, en Guadeloupe. Je lui parlais du Seigneur, tout ça. Et tout et tout et tout, je lui parlais, je lui parlais, et euh, il écoutait. Je sentais qu'il était intéressé, hein. mais il n'avait pas saisi. Et l'année d'après, il est mort. Il est mort. Et euh, en plus, il est mort. Euh, on l'a engrené dans quelque chose. Il si ne voulait même pas aller. Je crois dans, ce, je sais pas où. Et un camion les a percutés. Quoi. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Ça m'a vraiment fait mal. Et... Euh, je me dis, hein, si tu entends vraiment la voix du Seigneur, tu l'entends, saisis vraiment, car il t'appelle vraiment. Donc, euh, voilà, c'était court, cool, hein, j'ai dit. <rire> c'était juste ça. Et euh, voilà, je rends gloire à Joshua, tout ce qu'il a, qu a fait dans ma vie. Et euh, voilà, bon courage. Amen. un peu court, euh... il y a un passage en fait qui... que j'ai médité par la grâce du Seigneur il n'y a pas très longtemps et euh... que tout le monde connaît, c'est 1 Corinthiens 13 Mais euh... juste avant, je vais juste lire 1 Corinthiens 12 au dernier verset. Donc 1 Corinthiens 12 verset 31 mais désirez sincèrement les dons les plus utiles et je vous en et je vais encore vous montrer le chemin par excellence et euh, en fait à travers ça ce que j'ai pu comprendre par la grâce du Seigneur c'est que ben, on voit que juste le chapitre après c'est l'amour et euh, en fait euh, l'amour c'est un don du Seigneur dans le sens où euh, on ne peut pas aimer le Seigneur si euh, le Seigneur ne nous tire pas à lui, comme la parole le dit, personne ne vient au Père si euh, le Père ne le tire. Et euh, en fait, le don, c'est vrai qu'on euh, peut voir plein de choses, les prophéties, euh, les chants, toutes ces choses-là, en fait, c'est des dons que le Seigneur donne à ses enfants. Euh, dans un même but, hein, c'est pour l'adorer, pour le louer, mais... Euh, quand on Corinthiens chez 13, en fait, c'est clair, on dit qu'on peut avoir plein de choses, on peut prophétiser, on peut euh, parler toutes les langues, on peut parler en langue, mais en fait, si on n'a pas le don le plus excellent qui est l'amour du Seigneur, en fait, ben, tout ça est vain, c'est-à-dire qu'on peut prophétiser, mais si on n'a pas l'amour, c'est vain. On peut euh, chanter, si on n'a pas l'amour, c'est vain, en fait. Et euh, en fait, ce don-là par excellence, c'est l'amour, en fait, c'est ce qu'on doit rechercher premièrement. Et euh, en fait, tout le reste, en fait, ça va couler et, ça va, euh, voilà, ça va découler tout seul, en fait, et euh, en fait, cet amour-là aussi, c'est euh, ce que j'ai compris aussi. Euh, en fait, moi, je, je sors d'une formation de, de 11 mois, et euh, pendant tout le long de cette formation, euh, ben, surtout vers la fin, je me suis rendu compte quand même que ben, je m'étais éloignée du Seigneur, parce que, en fait, euh, voilà, je m'étais éloignée, je priais peu, j'étais voilà, plus centrée sur euh, ma formation, euh, voilà, que sur en fait, euh, ben, ce que le Seigneur voulait ce que le Seigneur attendait de moi et au final ben, en fait, quand je me suis rendu compte que quand on s'éloigne du Seigneur quand on, on s'éloigne en fait de l'amour du Seigneur ben, c'est là où parce qu'en fait on peut en fait, effectivement le Seigneur permet des épreuves il permet qu'on voilà, que, qu soit éprouvé comme le dit sa parole mais des fois il y a des épreuves en fait, que on se crée nous mêmes pourquoi parce qu'on s'est éloigné en fait, de, de de lui on s'est éloigné de sa parole qui fait que ben, en fait quand on s'éloigne de lui, ben, forcément on se rapproche d'un autre et du coup ben, voilà, on s'attire des combats comme ça et ben, dans cette formation j'ai, ben, avec le recul en tout cas, c'est terminé. Merci enfin, Seigneur, mais avec le recul en fait je me rends compte que je m'étais éloignée du Seigneur et que à cause de ça, ben, beaucoup de choses sont rentrées dans mon cœur, certes qui peut-être étaient déjà là, mais comme je me suis éloignée encore du Seigneur, ben, ça s'est manifesté davantage. Et euh, par sa grâce aussi, j'ai pu confesser euh, à mon mari toutes ces choses. Donc il y avait l'orgueil, il y avait aussi euh, euh, la jalousie envers les frères et sœurs, il y avait toutes ces choses-là. Et, et en fait, moi, je, je nous encourage en fait à chercher une seule chose, une seule chose, pardon, qui est le don en fait le, le plus excellent, en fait, c'est bah, l'amour du Seigneur. En fait. C'est cet amour-là en fait, qui va nous faire ben, arriver jusqu'au bout. C'est cet amour là qui va nous faire tenir dans les épreuves. C'est cet amour-là en fait qui va nous faire va bah, bah faire qu'on ne perde pas la foi, en fait, parce qu'on en a besoin jusqu'à la fin, et si on n'a pas cet amour-là, en fait, bah, comme on l'a dit, on bah, n'est on rien, en fait. Si on n'a pas cet amour-là, on peut faire plein de choses, on peut donner aux pauvres, on peut donner tout ce qu'on a, on peut tous les jours, dès qu'on voit quelqu'un dans la rue, on lui donne à manger, on peut faire tout ça, en fait, mais si on n'a pas l'amour du Seigneur, en fait, c'est vain. Donc vraiment, je vous encourage, en fait, à, à, à chercher, à demander. Le Seigneur, il donne, en fait, cet amour-là, il il nous a touchés, il est venu nous sortir du monde, et en fait, il a mis cet amour-là en nous, et des fois, on peut être fermé, on peut ne pas vouloir recevoir cet amour, mais en fait, juste simplement, en fait, de lui demander, en tout cas, moi, ça m'a prié, en fait, qu'il ouvre mon cœur, en fait, encore plus, pour que je reçoive, en fait, cet amour, comme, en fait, voilà, que je prenne prête pas juste un petit peu quand ça m'enchante, un petit peu d'amour, non, en fait, que je prenne tout, en fait, comme le frère disait tout à l'heure, là, prendre l'amour du Seigneur aussi, c'est avec tout, en fait, avec les réprimandes, avec tout ce qui va avec, en fait, des... Et vraiment en fait, je nous encourage et pense à agréablement de, de saisir en fait cet amour-là qui veut nous donner, d'ouvrir voilà, nos cœurs en fait à, à recevoir cet amour. Voilà. Vas-y, le Seigneur. va dire, c'est pour dire. Je me sens moins écouter, les... recevoir. Le Et vraiment, euh, je, je bénis le Seigneur, je tremble. <rire> -moi. Le Seigneur est fidèle, ça fait vraiment du bien de, de vous voir tous ici. Euh, voir euh, les sœurs de Galloup. ça fait plaisir. Euh, que dire Le Seigneur est tellement fidèle. Le Seigneur est tellement bon. Je ne peux que témoigner de son amour. Euh, que dire. Je vais donner un petit témoignage. <rire> euh, une petite exhortation. Il euh, n'y a pas longtemps, il je... y a quelques mois. Euh... En fait, euh, le Seigneur vraiment m'enseigner quelque chose. Voulait me faire comprendre que si on n'est pas là où il veut qu'on qu soit, ben en fait euh, <rire> ça va pas passer. En fait. Exemple, il euh, y, y a eu la crise du Covid, et moi je suis un personnel de, de la santé, personne de santé qui travaille en milieu hospitalier, et euh, du coup il y avait la Covid et y a, et le moment où voilà, ils obligeaient euh, le personnel soignant à se vacciner obligatoirement sinon ils ne pouvaient plus travailler. Moi je me suis dit non, on va lutter des soldats. <rire> on va lutter, on va lutter. Euh... J'ai eu, euh, eu un poste euh, euh, en crèche. Et, euh, en crèche, ils n'obligeaient pas euh, le personnel à avoir euh, un vaccin. Et euh, j'ai eu ce poste en crèche, mais c'était très très loin de chez moi et j'avais mes deux enfants en bas âge avec moi à emmener à la crèche. Donc je me levais euh, le matin très tôt, je rentrais très tard, tout ça du lundi au vendredi. C'était vraiment pas évident. Et euh, je me suis dit, voilà, euh, voilà si c'est si si si un moyen d'esquiver un peu le vaccin, on va le faire quoi. Donc du coup, je, je le faisais, je le faisais. Et, euh, et au bout d'un moment, ben, je, voilà, je, je travaillais, j'aimais bien, j'aimais beaucoup mon travail, mon poste. Mais euh, en fait, je sentais que ce n'était pas là où le Seigneur voulait que je sois. En fait, j'ai toujours euh, été passionnée par euh, la maternité, euh, tout ça, la grossesse, vraiment, je, je sais que en fait, depuis que j'ai commencé mes études dans la santé, je savais que le Seigneur voulait que je travaille là-bas. Mais en fait. je n'arrivais pas à avoir ce poste-là depuis et que j'ai été diplômée depuis, depuis 3-4 ans. Je n'arrivais pas à avoir ce poste-là. Je postulais partout, mais je pas à avoir ce poste-là. Et, euh, et euh, donc du coup, bah, j'ai tourné en crèche, j'ai eu une petite expérience. Et euh, arrivé du coup euh, la crise du Covid. Euh, donc du coup bah, je me suis dit que bah, je vais continuer dans, dans ce poste en crèche, à, à côté de la maison, pour, bah, pour, bah, pour être plus proche de la maison, pour être moins fatiguée et, et autres. Donc, du coup, j'ai postulé, j'ai postulé, j'ai postulé. Euh, Tous en les entretiens se passaient très bien. Voilà, hein, vous correspondez, votre CV, ça va, il n'y a pas de souci, mais il y a le souci de la crèche, on n'a pas de passant de crèche pour vos enfants, donc ça va être compliqué. Et moi, je le disais dès le début, avant de me dépasser, il faut que c'est sûr qu'il y ait des passants de crèche pour mes enfants, sinon je ne veux pas travailler, ça va être un frein. Oui, vous inquiétez pas, on va voir ça après, après le recrutement. Donc à chaque fois, ils disaient Bon, c'est mon PC pour le recrutement, je les ai pour mes enfants. Ah, mais ça c'est après, avant ah, c'est pas maintenant. je euh, maintenant. Du coup, ben, je disais, mais c'est impossible, je faisais suis le poste. Ah, mais c'est dommage. Donc je passé plus dans le chien comme ça. Et euh, je me suis dit, ça va, ça va, c'est pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc à un moment donné, ben, j'ai fléchi, je veux avec mon mari. On a commencé à prier, on a prié, on a prié, on a Et mon mari m'a dit une phrase il m'a dit, euh, tu sais, avant même que le Covid arrive, le Seigneur savait déjà que le Covid allait arriver. Et que le savait déjà que, que l'État allait imposer aux soignants de, de se faire vacciner. Euh, donc il euh, m'a dit si c'est le Seigneur qui t'a mis dedans, il savait très bien qu'à un moment donné, dans ta carrière, on a été imposé euh, cette chose-là pour pouvoir travailler. C'est vrai qu'on n'est pas peur le travail, on ne comprend le travail, mais euh, j'ai clairement compris que. <rire> j'ai esquivé, j'ai esquivé longtemps. Et euh, j'ai esquivé, j'ai esquivé, je ne voulais pas. « Le Seigneur va te garder, le Seigneur va te garder, t'inquiète pas, tu, tu auras... Okay. » Parce que j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oui, j'ai le vaccin, je n'étais pas bien du tout, je partais à l'hôpital, j'ai du mal à respirer, des complications. » Je me suis dit « Ah oh, Seigneur, mon enfant du Seigneur, tu vas quand même te me garder, je vais quand même me garder. » Donc j'avais comme la fois que le Seigneur me, me gardait. Je voulais quand même pas prendre le vaccin, je dis « Je vais prendre le vaccin, je ne veux pas, je ne veux pas. » Et euh, donc, du coup, je continuais dans, dans mes démarches, et euh, on priait avec, euh, avec mon mari. Et puis euh, le Seigneur envoyait, euh, euh, et puis mon euh, mari disait euh, Merci Seigneur pour le poste en maternité. Je me suis dit, Qu'est-ce qu'il raconte J'aime pas le poste en maternité. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que le Seigneur me fait pas Je me suis dit, Non, c'est pas possible. Et moi j'ai posté en crèche. Donc après, quand on a pris, j'ai dit, Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit Moi j'ai posté en crèche, moi je veux, je veux pas aller en maternité, il y a le vaccin là-bas, je veux pas. Et euh, il m'a dit, Moi le Seigneur met dans mon cœur la maternité, et après je fais comme tu veux, en tout cas moi. c'est ça que j'ai reçu. J'étais là, Seigneur, bon, je ne vais pas prendre le vaccin Du coup, j'ai continué encore à postuler ailleurs Mon Donc Marie, mon gars, et me disait, c'est pas ça ah. J'ai dit, ah, non mais attends, je suis encore un dernier, un dernier, un dernier Entretien, en Après, fait, comme si c'est pas ça, je comprends que le Seigneur ne veut pas Donc l'entretien, il se passe euh, Dans un poste en crèche Et vraiment, genre, on euh, me disait euh, Voilà, vous aurez vos filles avec vous dans la crèche Vous allez travailler, il euh, n'y a pas de soucis les horreurs que à côté de chez vous je me suis dit, ouais, merci Seigneur c'était voilà, ça j'ai mon mari voilà tu vois peut-être qu'il va attaquer, c'est plus tard, honnêtement et du coup, il me, il me donne le poste il m'accorde le poste euh, bien, un bon poste bien rémunéré et euh, du coup, j'ai dit, ah du coup elle peut en crèche, c'est bon, Mais elle m'a dit que mes filles elles peuvent elles pourront euh, être dans ma crèche, y'a pas de soucis elle me dit, ah finalement en fait, par rapport à ça, j'ai dit, oh, non c'est pas possible j'étais à ça, j'étais à ça et puis on m'a dit non ça va pas être possible finalement, il y a trop de personnel qui ont leurs enfants à la crèche donc ça va pas être possible et je me suis dit bon bah je vais aller où le Seigneur veut que j'aille donc j'ai postulé sur un poste en maternité j'ai eu un entretien on m'a dit bon bah j'ai dit par contre avant de commencer l'entretien je vais acheter deux enfants en bas âge donc je veux vraiment être sûre qu'il y un poste qu'il n'y ait pas sans crèche pour mes enfants il me dit, oui, il n'y a pas de souci, on fait l'inscription directement. Euh, c'est sûr, je dis, moi je ne pas d'entretien, si n'y a pas de personne de crèche pour mes enfants, Parce que c'est à maman. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Du coup, on fait l'entretien, euh, elle a déjà rempli le tout, c'est mes enfants à la crèche, deux enfants, il n'y a pas de souci. Je lui dis, c'est impossible. Donc, euh, il me dit, il ah, n'y a pas de souci, voilà, c'est signé, c'est bon. Euh, le poste aussi, c'est bon, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, tout, tout était déjà calé. J'avais je, je juste à, à signer quoi. Donc j'ai signé et tout. Je parlais pas du vaccin, j'ai signé. Donc c'est bon, voilà vous commencez la semaine prochaine. Euh, j'ai dit, ah bon, déjà, oui, vos enfants, c'est bon, vous commencez la semaine prochaine. J'ai dit, ah, mais c'est super, euh, très bien. Du coup, la cadre, voilà me, me valise. Elle a pris sa quatre dessus. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait un entretien. Euh, j'ai fait à la Moser, c'est bon, c'est pas passé. Donc voilà, on va bah, commencer la semaine prochaine, tout est déjà bouclé. Ah, merci Seigneur. La cadre, elle dit, elle a eu son vaccin Et euh, elle dit, bah, vous avez votre vaccin, mademoiselle Donc, quand on est en du Seigneur, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir, mais c'est ça, pour faire du Seigneur aussi, il faut le dire la vérité. Donc, je lui dis, non, non, je n'ai pas eu mon vaccin, je vous avoue que j'ai du mal un peu avec ça. Elle m'a dit, madame, c'est une païenne. Elle me dit, il ne va rien vous arriver, faites le vaccin. Le Seigneur, le Seigneur, merci parce que tu me gardes et tu parles aussi. Et euh, donc du coup, euh, je suis allée faire le vaccin. C'est normal un D, c'est n'a pas partie du tout. Euh, donc du coup, j'ai eu poste actuellement où je suis, euh, je suis pas nuit Et vraiment, je remercie ça parce qu'il est fidèle en fait. Parce que dans le poste où j'étais avant, euh, c'était très loin de chez moi. Donc j'étais très fatiguée. Et euh, ça a commencé vraiment à empêter dans, dans ma santé. Donc j'ai commencé à être malade. Euh, j'ai commencé à être fatiguée. Et je continue comme à aller au travail. J'ai commencé à maigrir, à maigrir. Et ressenti. À, à, à euh, non pas du tout. J'ai commencé vraiment vraiment à maigrir. Euh, J'étais pas bien quoi. J'ai commencé à faire des malaises au travail. Et euh, on m'a détecté une tachycardie. C'est-à-dire que mon cœur est battait beaucoup trop vite en fait. À cause de la fatigue. Euh, trop de fatigue en fait. Et euh, moi je me suis dit, non, je vais forcer je ne veux pas ça. Donc euh, et, en fait, j'ai compris que en fait là, si tu es dans un endroit où le Seigneur ne veut pas que tu sois, en fait tu peux mourir tu peux mourir en fait, donc si n'es pas à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois, tu peux mourir, et ça je me suis dit oui, Seigneur ok, d'accord donc même dans le milieu du travail, peu importe nos choix en fait, il faut qu'ils soient accompagnés par le Seigneur, il faut prier, ça veut dire que si, même si c'est un bon poste, euh, voilà, il nous convient et tu pas mais si le Seigneur n'a pas donné l'aval, si le Seigneur n'a pas donné le cachet, nous on peut signer, c'est le Seigneur qui met le cachet, c'est le Seigneur qui donne son aval donc 100 ans que c'est pas signé, si le Seigneur a dit non, ça va être non, tu vas aller, tu peux mourir, tu vas te malade, tu peux mourir. Et euh, ça a vraiment été un enseignement en fait. J'ai vraiment dit, euh... ouais. enfin, j'ai vraiment demandé pardon au Seigneur, j'ai dit à mon mari vraiment, vraiment dit, pardon parce que tu avais raison en <rire> fait. Et, euh... Et euh, du coup, bah, j'ai vraiment, je, je, je, je, je bénis vraiment le Seigneur. Bon, béni. <rire> je témoigner. Voilà, donc du coup, c'est par rapport au poste que, que j'ai eu euh, en maternité. Euh, moi, j'habitais à Sergi, ici. Et le poste était euh, dans 93. Donc c'était un peu loin, avec la voiture et tout. Bon, j'avais les enfants, j'avais la voiture, donc c'était très bien. Et mon mari travaillait aussi en 93. C'est-à-dire qu'on travaillait tous les deux en 93, mais on était en 95. On s'est dit bon, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça et tout. Et le Seigneur vraiment un temps à hein, ce qu'on soit vraiment tous les seuls, dans... tout seuls mon mari et moi dans la prière. Vraiment, on s'est vraiment... vraiment mis un peu à l'écart de... On voulait vraiment prendre un temps dans la prière. Donc ouais, vraiment, même au niveau de la famille, on ne les voyait pas souvent. Le Seigneur avait vraiment mis une séparation même au niveau de ma famille. Donc on était vraiment... Il n'y avait que le Seigneur, nos enfants. Et on était vraiment concentrés. Et euh, Marie est rendu du travail le Seigneur me parle. Il dit, le Seigneur, on va déménager. Je lui dis, mais non, attends, mais je viens d'avoir le poste, ça fait un peu, il faut trois mois. Si c'est pas comme ça, il faut trois mois de. On est pas dans les raisonnements de les femmes. Non, mais attends, il est visionnaire, c'est un chef, il voit déjà loin. Donc là, non, mais attends, mais on est dans les calculs. Alors que le Seigneur, il voit déjà loin. Il me dit, non, non, c'est là, là, bientôt on va déménager. Là. On va être à côté. Je lui dis, mais non, mais bon, ok, si tu veux, je te suis. Je me suis on va mettre ça en prière et on va voir. Donc, on a mis ça en prière. On a mis ça en prière et, euh, et euh, du coup, euh, on voit une annonce comme ça sur, euh, sur un euh, C'était euh, un appartement euh, beaucoup plus grand que celui qu'on avait à Sergi. Euh, et euh, donc, du coup, c'est un appartement de logements sociaux, des logements euh, neufs sociaux. Donc, du coup, mon mari écrit voilà, nous sommes intéressés par ce logement-là. On s'est dit, bon. Le loyer est assez cher, sinon pas. Euh, il est beaucoup plus cher que la de Sergi, euh, c'est assez compliqué. Déjà Sergi, là, voilà, avec le loyer, on... c'est un peu de gens des deux bouches, en de faire un petit peu des, des vacations, des heures sup. Je me suis dit, c'est encore plus compliqué. Et euh, encore une fois, quand le Seigneur... Euh... Enfin, quand on est là où le Seigneur veut qu'on soit, il va bénir tout à côté. Tes... Ça veut dire que Marie l'a envoyé ça. Euh, je crois le lendemain ils ont répondu, bah, venez venez pour une visite, c'est pas possible Dans la semaine d'après on a eu la visite, euh, Deux trois semaines après on a eu l'appartement Je me suis dit waouh, donc un bel appartement, euh, neuf, je me suis dit Seigneur es vraiment fidèle quoi Donc euh, non seulement tu pourvois, non seulement tu bénis, non seulement tu t'accordes de travail, t'accordes l'appartement à côté Je me suis dit mais tu prends vraiment soin de nous et c'est vraiment ça en fait, le Seigneur c'est un père C'est vraiment un père pour nous en fait C'est-à-dire qu'on est, on est comme des enfants en fait Et en fait le Seigneur c'est ce qu'il est en fait C'est qu'on ait ce cœur d'enfant en fait Qu'on ait ce cœur à écouter C'est-à-dire que quand le Seigneur nous parle Qu'on ne soit pas dans, on dans, les, dans les réflexions Mais le Seigneur mais en fait, il connaît déjà tout en fait Il est, est au-dessus de nous il connaît... En fait ses voix sont au-dessus de nos voix en fait Donc nous on est là, on veut travailler le Seigneur, attends mais tu penses moins que... que le Seigneur c'est le professeur des professeurs en fait Il connaît déjà tout et du coup on s'est laissé conduire par le Seigneur et le Seigneur prend vraiment toutes les portes quoi. Le Seigneur prend toutes les portes au niveau de, bah, de l'appartement. du coup, et, euh, on regarde l'appartement euh, jusqu'à mon travail, c'est combien de minutes Et euh, on regarde, on voit l'arrêt de bus jusqu'à mon travail, 5 arrêts de bus, c'est une blague. Donc je suis vraiment à côté, je suis même allée à pied à mon travail avec les enfants. Je me suis dit, ouais, c'est... Oh le Seigneur est vraiment fidèle au fait quand on lui obéit. Le Seigneur est vraiment fidèle au fait si... Il... Il va, il, va, il va nous bénir, va... C'est vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment d'accepter le Seigneur dans ma vie. Vraiment, et je lui dis, mais c'est un truc toucher plus jeune. Ah, j'aurais ah, suivi. Depuis longtemps, j'aurais évité certains péchés et tout. Mais ça fait partie du témoignage aussi. Et vraiment, le Seigneur est vraiment fidèle. Vraiment, J'ai béni le Seigneur vraiment parce que... Euh, y a, franchement, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Il est magnifique. Il n'y a pas plus beau que... Que d'être en Yeshua, d'avoir des frères et sœurs en Yeshua. Franchement, ça m'avait manqué la connexion patinelle. Ça m'avait manqué. Franchement, ça fait du bien. Je bénis vraiment le Seigneur pour, euh, pour vos vies. Vraiment, accrochez-vous encore au Seigneur et euh, voilà. Soyez bénis.